Ou ma ou soirée, ka foui nene, enine te Mwami ka foui ko asenita, bonita, ko ne damaro. Alte karama. Alte fous karama. Ali okuma la mwami ma, ati ma nyininka. Ali nene, sanjou juri, koka. Nela grani. Solema ne mifoulin yenali, yokuma la mwale koka, Idi di mwami mano. Je qui au Canelabo. Il était faux, car il kalo Je suis A Je suis a ma police est fausse caramba qui battait qui blamoro Elle est fausse. Elle yete fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est Elle est fausse. Elle est fausse. Elle Ne le bolaye est na Elle Ibrate la moro. est Mou barana la kafoko Elle est Ya foko a n'était qui flanfla et te fou et te comi karama n'aimé moi et aïe la benama quoi de ce cannebla problème et balay et police report et numéro n'iméroy n'a police report animo à l'élément n'a police report alka mi mabe n'a milieu à la quatrième dise c'est qu'on a n'aimé la malouya ou bien qu'on a la police mais bien Mboye depuis quoi la me comme il n'a là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis il je A là, je suis là, je suis là, je suis là, la il y a suis là, je suis là, je a là, je suis non non non tiens non ben faut même pas le répondre c'est à dire il il sort il, il ne sait même pas ce qui s'est passé et nest là les messages les relatent et ben le messager a capturé aya quarant était fausse clairement depuis au nord de l'Afrique à Kallon m'a semblé bon au congo et ne moi n'a pas d'alaka et ne moi il bon conan Aliena ka d'alaka quand nena le bon, l'onkere naide. le bon. Donc, on matofo. Bon le Mais comme on le mauvais, on a le mauvais. On le On a le le Bon kono. le a le à base be -ben de manière, ils essaient, ils essaient Kawaye ka B n'a fait tout le Il mire depuis la mason cas sous sa cataille, on calcule A Konya quoi que la police ouvre, police lui n'a nique à faire l'ouvrir. Tiens Macaron. Flagna comme lui n'a nique empreinte digitale ta. Tiens Macaron. Né police sur la cap police Et na B na Kafo, kadon, qu'à bon konoye, ne le ouani qu'a feluta bon cocotan ne n'est le bolaye, ite fausse karama, ite fausse karama, eh ne n'est bon n'est laté, fempeya, ite fausse karama, ite fausse karama, Ne la koro. Donc, ne brababol ne n'est babaoye, qu'a n'en a de nagrani. n'en a fait minke, mbrata doublamamri kona, fait tom et nous avons fait à temps. que Ne avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Il y a une fausse caramètre, il yakuma ka une ka caramètre, il y a une te caramètre, karama ndofo a video fausse caramètre, a une fausse caramètre, il y a une fausse caramètre, il y a une fausse il y il a une fausse caramètre, il y a comme Barana, kauf pour Mbradéakali, a des la Il y a a des preuves. Il y Ibaraye, des a des preuves. Il y a a police. Il a des y a Il a des preuves qui l'ont proscité qu'on a une action criminelle. Ça a mais alaka la calomne, à la Mais faut se là, il est ici, la ne là, il a là, il est là, il est là, il il a até bons sara asinita, abonita. Ne boni ouatim nan ka. Ebrai, et te fausse karama. Mais comme ka fuali yane, ne, nalaka kemwofi. Ebrai, yam bon sara la mine la. Ne le kela kalawa. Et tes fausse karama. Et tes fous karama. E le wulada yini isi, kuyokuma generalma. Ne kosoudenne. Ne kosoudenne. Alko kalia kenyamka. Al Coca ya la via folu Kenya nyaka ne compte la al tse fausse la voilà al Coca yek nyaka ala le kanébo n'entoukatoé kanamambricien dake ala kalom minuya almademena al tremeko al mau al masola enisiko ne bonzera ne fait il est caloné en voiture il y a un Coca déperlé nanikadala il il est caloné en voiture il y a un Coca enisie manama kampola il est faux car il est faux. Il est faux il il Il est Il est il est il vous ne savez pas, mon grand avec qui j'étais, c'est lui qui pense que moi, il peut euh, me faire du mal avec ces gens-là. la police, il y a un moment, il a fait un tota. depuis que je suis Ni à la police. Il y a un total, mais heureusement, il Ayre a un message ne fait le Pour si tu ne il a fait le tota pour si checker ou le qu'a faut qu'il donc al kakoko la dernière contre la elle c'est fausse les dernière contre la ya ne masoka Ibrahim, ma photo blacka illa nene fami mais anyewa mato anyewa mato ne la grande ne la moberte sanjik jodi anine yon koka. elle appelle fin mais depuis acte kela la né bolai Ma, sousa, ma sécurité, ma sécurité. a ici, flanca, Mais aller y a là. a a regrette là. était fausse caramane. était fausse Il était fausse Il était fausse carama. Il était fausse caramane. Il était fausse caramane. loyal eh ni mona mona en somanie eh faque ça nous fait braquer eh, ite ite baré, yé dabla, cuider ces canes humilier, hein, ne hina la le dollar, yé thi gimi fola akalon mohmine, akalon mohmine, akalon yé ne capera man da makosa, akalon, maintenant akélamusola moli, akalon ne kalon, ite e fausse carama. Ani ni moumine ouya maia. A beke. Mais ni braka y mofe. Sonosal brane mako sayya. A l'trêche kokou la dana. A al alibi Ou le la planye. Mbra na fintol ko. ko nedala Neda la ka. Iafo monyene na. Mwa doro. Yeni loko non. Kapur Sikia ouri. Ko netraye. Mbra A la Ni preuve tuntembouro. Ni preuve ton de allez il message là Ni police. N'kafo, a café, quoi empreinte digitale fait il a a a a Kankunadia, on compte donner. bon, -ti, bon, a. il a des détails. Nous faisons des cadeaux, il y a des détails. Nous faisons des cadeaux, il y a te fait Nous faisons des cadeaux, il y a des la, albedi, albedi la Nous je video vidéo, la la, Gucci mien s'enon, Gucci mien a Fanny mien kinisi mana a Je suis calique. Je suis vidéo calique. Je suis un calique. Je suis un nana. et te un e ka e e e e, e, e karama. Je suis un calique. Je et ici, je ne le pas ne le pas baisser. Je coca vais pas baisser. Je ne vais pas baisser. Je ne vais là baisser. Je ne voilà. Nan tout marqué, allez la preuve mitraille, Atre dikem woro kroi ak apolisi wori, pour si nan la Et ma police tiye vidoro. Nka mi ne yi la police la. Police tiye d'abari bana. Police d'abari bana. Al di bi, allez reme report madame. Numéro mi akorote. police tiye ay ram li rek apolisi wori dé. Nan numéro flania la akoroté. Police koko ile wa kakainté. Nibrila fin l'outan, il est oua, était karama qui n'est cité, ta ou ta ou Asinita, abonita, damaru, bon di, dantata. Grand au calon? Un cafon la maléla, a croquelle ta fanifé. Mais allumite koumiani nina, qui bante, qui n'est bla, kakem manamana kanfort, bekaïa. Koukem, et kembra attaque l'ancaïla bela. Donc, allumala commune, était fausse karama. Fausse! Ne cambrer pas les trains, ne attendis musoko comme domène quoi. Ne cambrer pas les trains, ne attendis chien comme domène quoi. Ne musoko toi les de sal brasse Atena te nafos karama, te nafos karama. Le cami mau ne la garane oué. Entraînement cocabikote. Ne t'effe cami que ne net ne te ne t'allez sala de y a diseka, damaro, mano no no y a Il Il y a Il a il a la sécurité. Il a la sécurité. Il a la sécurité. Il a fariro, sécurité. qu'à a la sécurité. Il a la sécurité. Il a le sécurité. Il a la sécurité. Il a la nana Il a la sécurité. Il a la sécurité. Il a la sécurité. la sécurité. Il la a la sécurité. Il la sécurité. Il a la sécurité. Il a la la a très mis fait. Ça, il faut connaître à Pour la situation qu'on Puis il est réellement à A il est réellement à policiers des choses. Les policiers, les des qui des qui qui Il des Dwa wu, nye dwa wu ye mwofe. Ate se fosle la. Paske nene se matelale, yani nena kuma. Mbrake na video ke la, nta ke la fin kokoso. Ka foko pouwar boni, salona kana fena, omo tenye. Ka fono kabako kalakouni, omo tenye. Ate se fosle la nekonte, alatako. Ate se fosle la. Sona sal brambonya, ubya lbrako, ubrekeka, oké. Okay. Donc, euh, à il quoi Il y a quoi Il y Il ne Il y a Il Il y y a Il y a Il y a Il y a ya Il y a depuis une menace là. Je fais un message l'été. moi je suis en grec, je aller l'été. Donc, qui je ici, je suis l'été, je te Fouille. Moi, je une vidéo que la Je donner vidéo à Je vidéo Je y une vidéo Je vidéo à Sophie. Je vais donner à Sophie. Je il est ici, je Kamfola, un peu fou. Il Il est Il est Ici, ni Donc, à fois, il y a encore y a a encore Il Il Il parce que je suis réagi, c est un homme qui un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un un homme qui est un homme qui est un le qui est un homme qui est un homme à qui un Allez à voilà. la allez à la allez à la famille, allez à allez à la allez à la allez à la allez à la allez à la allez à la allez à la famille, allez à la allez à la famille, allez à la allez à la allez la allez à la donc, euh, soirée, est qui ah, est Il Tolta. Il ka connaître wuren kama. de Il faut connaître la Il fin de Il faut connaître la fin de Tolta. Il faut connaître la est Il ma la fin Tolta. Il Kakey, bimane boye, bimam boye. Depi mbara atake minkela, mbra mbara atake minkela, mensembla bon o kono, masyye bon o kono e boutou. Ne masyye oko, ou wati djurie bi. A titre afrikle, anani kone wana fen donc Don konine kawa, alie get geta pana, baka polisi wuren kama. Ika polisi efeno. Ni joutoun tene fey. Mais ce n'est pas problème. Il problème. ne pas ne pas pas mais c'est la grandeur, c'est la la grandeur. C'est la grandeur. la grandeur. C'est la C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est ka grandeur. ni la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est on est bon Donc, écoutez, moi ne peut mon ami ça. Inizier, était ne peut pas faire ça. On ne peut pas te fausse ne peut pas faire ça. On ne peut pas molle ça. On ne peut pas faire pas faire ça. On ne peut eh hey, anna homme asini tabonta assis n'est pas bon benya Ne grand frère fla donne fla à Europe, ne grand frère la compagnie. Iki au coro, elena fi naffi, elle est capable de m'faire n'importe. Ne mon âne, m'y Europe, elle est capable de m'faire n'importe. Il flanque n'y est n'allez pas dire qu'il est tombé baroque. Il est la Dumbuya la femme. Oulou n'est pas le connais ma con. Aller est il Donc, euh, la famille, elle a eu le mal à la vie de Elle a Donc, Elle a eu Elle Donc, c'était un peu cela. Ça m'a fait Depuis elle ne on a fait un Ça, il faut qu'on ait. Il faut qu'on grand faut grand un qu'on comme un pour policier fait Il a fait une taille. Il fait une machine, fait une Il a fait une machine. a fait une machine. Il a Il a fait une machine. Il a a fait une machine. Il a fait une machine. Il il est tombé Il est Il est tombé au courant. Il la la Il est tombé au courant. Il est au Il est tombé Il est Il est tombé au Il est tombé A Il est est mais quand vous lebula. le lèboulat, vous al deux couleurs. Vous deux couleurs. Vous avez Parce que Vous avez deux couleurs. Vous avez deux couleurs. Vous avez deux couleurs. et donc, bravo euh, hein? à tout le monde. Voilà, c'est ma dernière vidéo. Fontera qu'elle est là, à à tout le monde. Voilà, c'est ma dernière à tes faux caramans, à N'y a pas de il y Voilà, de temps, il Mais il y a un peu voilà il a un il y a un il y a il il il y a From the apartment. Very soon. Ibalaya Koro. Nena na Because neti. nilekini si. mona mana kanfola. Koka kanela bo. Oye afriki. yura atake minkela. Odu sa belon. Oual afrique Et dankaye ne le kokato boon Danka Dankaye ne kokato boon konoye. Dankaye ne kokato bon konoye. Bikoma ne boye ne yorol la. video ni felukela. E nisi mona mana mana kanfola. Parce que tout ce qu'ils avaient voulu aujourd'hui, c'était de préparer un coup. Le gars, pour que quand j'arrive, pour dire que moi, j'ai cassé la porte, je suis rentré. Le policier est venu. Mais quand Dieu est avec toi, il a appelé le policier pour dire, moi je suis venu pour braquer la maison. Quelque part où j'étais. Il m'a menti sur le truc. Enfin, C'est ce que j'ai montré. Une camminée, il a pour tôt, là. Pour tôt, là, à beaucoup, non, que ça va, qu'il a fait un louta. Nous avons fait justice. Dans la, pas la police. Nous police. la police. la police. numéro police. numéro la Et Altera menale le damaro kasola bi kalbara damaro bla kasola damaro brana brakage ni feluke Allah, ala voilà Allah, prouve aleng aluninani minuko ala nala e mwofa nala e mwofa alou te wedi ibri terena ni prouve ni fouet tune brobi e nisi manamana kanfola ko bon kokoma sanji djorgiri moe manama manamana il a des Dans le cas de la RPG, Même Facebook 25 000 dollars. Dans le cas de la RPG, Il 25 000 dollars. Nka ont fait des combats. Ils fait mona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 Je suis allé ici, je je suis allé ici, je suis allé sambra je suis lewe,